L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel C'est une épée à un double tranchant De créature n'est cachée devant elle Il nous a libérés Par l'autorité de sa parole Il nous a libérés Libéré par le pouvoir de sa parole Sa parole est la lumière des hommes Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres Car il aura la lumière de la vie Tout concourt au bien de celui qu'il aime Il nous a libérés par l'autorité de sa parole il Par le pouvoir de sa parole Il nous a libérés Par l'autorité de sa parole Il nous a libérés Par le pouvoir de sa parole Il a formé le ciel et la terre par la puissance de sa parole Et la parole a été faite chère Pour nous affranchir du péché. C'est pourquoi, si tu entends sa voix N'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie Ne résonne pas, si tu te sens interpellé Non, non est le seul à pouvoir te donner la paix que tu as tant cherché, la véritable eau oh, et l'immortalité. Il il par l'autorité de sa parole, il nous a libérés, par le pouvoir de sa parole, Jésus nous, il nous a, libérés. a libérés, par l'autorité de sa parole, il nous a, il nous a libérés. libérés, par le pouvoir de sa parole. Nous sommes a...